La suite Office 365 est une plateforme en ligne qui est essentielle à la formation à distance. Pour s'y connecter, il s'agit de taper l'adresse suivante dans un navigateur. https 2.//cgeplimoilou.ca//office Voici la page d'accueil. Dans le coin supérieur droit, on y retrouve le menu de son profil. De cet endroit, il est possible d'y consulter ou modifier son profil et de se déconnecter d'Office 365. À gauche du profil se trouve le bouton « Paramètres ». Dans cette fenêtre, on peut, entre autres, y modifier son mot de passe du cégep. Le bouton « Outlook » ouvre la boîte de courriel étudiant. L'adresse courriel d'un étudiant est composée comme suit. Son numéro de DA, suivi de acommercial cégeplimoilou.ca Dans Outlook, il est possible aussi d'accéder à un calendrier. Ce calendrier est lié à votre compte de la suite Office. C'est le même qui se retrouve dans Teams. Le bouton Teams ouvre la plateforme du même nom. Elle est le point central des cours à distance. OneDrive est un espace de stockage en ligne. Chaque étudiant dispose d'un espace de 1 teraoctet. L'utilisation est relativement simple. Dans la colonne de gauche, on voit une série d'espaces comme mes fichiers ou les documents qui ont été partagés depuis l'environnement d'Office 365 du cégep. Et on peut ouvrir ces documents directement depuis les applications de la suite en ligne, ou encore depuis la suite Office installée sur son ordinateur. Dans chacun de ces espaces, le menu du haut permet de gérer le contenu en organisant les documents par dossier ou encore de permettre le partage d'un document avec un enseignant. Pour y déposer un document depuis un ordinateur, il s'agit simplement de charger le document ou de le glisser dans le répertoire de son choix. Juste en haut à droite, il y a un bouton qui permet d'installer une suite complète d'Office sur son ordinateur. Il est fortement conseillé de le faire. L'installation est simple. On clique sur le bouton, on sélectionne « Application d'Office 365 » et un programme d'installation se télécharge. Tout dépend du navigateur, il démarrera automatiquement où il faudra le lancer. L'installation se fera toute seule. Une panoplie de logiciels existe dans Office 365, en plus de celle ajoutée par le cégep. On peut accéder à ces programmes en cliquant sur « Toutes les applications ». Dans cette fenêtre, la liste complète des applications apparaît. Il est possible de les afficher par catégorie, en cliquant sur le menu du haut comme par exemple pour faire afficher les applications ajoutées par le cégep. Enfin, un petit truc pour se simplifier la vie. Il s'agit simplement de mettre la page d'Office 365 dans votre barre de favoris sur votre navigateur Web. Ainsi, l'accès sera simple et rapide.